Pour cela, j'ai différentes casquettes, je suis diététicienne depuis 2009, mais aussi praticienne Reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale, donc avec les TCC, la méthode ACT et puis d'autres outils comme la radiesthésie, l'EFT ou encore la libération karmique. Je vais accompagner les femmes à euh, trouver la racine de leur mal-être, à les en libérer en profondeur, donc sur tous les plans, pour pouvoir faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si d'ores et déjà c'est une approche qui vous parle, une approche thérapeutique que vous avez envie de découvrir, en tout cas vous sentez que... Euh, même si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos et je vous ai donné plein de conseils en vidéo, vous sentez que vous avez besoin de plus en fait, que tout simplement vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche, qui est quelqu'un qui puisse vous tenir la main et vous aider à, à y voir plus clair, à voir là où vous avez du mal à aller, et bien sachez que je suis là pour vous aider et vous pouvez demander votre appel Libération, un appel de 30 minutes euh, offert où on va discuter de votre situation actuelle, et puis voir dans quelle mesure eh bien, je peux vous apporter mon aide, soit au travers des accompagnements privés, soit aussi au travers de euh, programmes en ligne que j'ai créés. Donc pour cela, vous avez le lien du questionnaire dans la description de la vidéo. Avant même de parler donc de notre thématique du jour qui est les compulsions alimentaires, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Le titre du coup de notre vidéo du jour, c'est euh, que faire en cas de compulsion alimentaire et est-ce qu'on peut s'en sortir Bien évidemment, oui, on peut s'en sortir. Euh, toutes mes clientes qui avaient des compulsions alimentaires euh, ont réussi à s'en sortir, non pas à ne plus du tout compulser, mais au moins à choisir, à ne plus être en mode pilote automatique et à, à voir aussi, à changer leur regard, la perception qu'elles pouvaient avoir de leur compulsion alimentaire et parfois se rendre compte que finalement, ce n'était pas tant que ça des compulsions. C'est un autre sujet. On va voir sur cette vidéo euh, donc euh, trois étapes, trois choses que vous pouvez faire euh, pour vous sortir donc de ces compulsions alimentaires. La première chose à faire, ça va être, vous le savez, si ça fait longtemps que vous regardez mes vidéos, j'aime bien, bien comprendre. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces compulsions. Il y a... Déjà, à comprendre quelle est la cause de ces compulsions. Qu'est-ce qui vous fait compulser Donc Là, pour le coup, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont consacrées à cela. J'ai fait d'autres vidéos où je vous explique les différentes causes des compulsions alimentaires. Et dans un deuxième temps, bah, tout simplement pouvoir vous observer, donc vous pouvez bah, noter dans un carnet, quand vous compulsez, qu'est-ce que vous avez mangé, c'était quoi votre dialogue intérieur, qu'est-ce qui se passait dans votre corps, est-ce qu'il y avait une émotion Voilà. Et plus vous allez pouvoir noter, plus vous allez pouvoir prendre du recul, plus vous allez pouvoir observer, repérer s'il y a des similitudes dans votre comportement. Et donc vous allez pouvoir mieux vous comprendre, vous connaître, et pouvoir anticiper les prochaines crises et mettre des solutions adaptées en fonction des... Des situations qui vous font manger, tout simplement. La deuxième chose, ça va être d'accepter d'avoir besoin de compulser euh, pour vous sentir mieux, peu importe la raison finalement. Même si c'est une raison émotionnelle ou une raison de faim physique, peu importe, c'est que si vous l'avez fait à un instant T, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là, sinon vous l'auriez fait. Donc, acceptez toute cette... Culpabilité, cette frustration, cette charge émotionnelle qui peut être en lien avec cette culpabilité va vous aider aussi parce que plus vous serez dans la restriction, plus vous serez dans la culpabilise... Culpabilise... culpabilisation, pardon. Euh plus vous allez majorer finalement la crise de compulsion, puisque vous allez en rajouter une couche, vous allez rajouter une source de mal-être supplémentaire au mal-être de base qui vous a fait compulser, euh, alors que la compulsion, elle est là en fait pour vous soulager. Donc si vous retirez euh, sa fonction de soulagement à la compulsion en ne l'acceptant pas, et eh bien finalement vous vous tirez une balle dans le pied parce que c'était la solution que vous avez trouvée et finalement vous, en, vous la faites devenir aussi un mal-être. Alors je sais, ça peut être facile à dire, facile à faire, mais en tout cas, c'est une étape par laquelle il faut passer. Donc là, ça passe bien évidemment sur l'acceptation de soi, des différentes parties de soi et surtout de ses émotions. Euh, la troisième chose aussi à faire pour vous aider à euh, vous en sortir quand vous avez des compulsions alimentaires, ça va être que quand vous arrivez justement à cette étape de, de l'écoute, hein, de la compréhension de soi, euh, puis après du lâcher prise, hein, d'accepter que ce que vous faites, vous en aviez besoin, eh bien, il va venir le temps de l'action. Encore une fois, on ne change pas sans action. On a besoin de réagir. Donc là, pour agir, ça va tout simplement être euh, d'apprendre, en fait, de nouvelles habitudes, c'est-à-dire proposer différentes options euh, à votre cerveau, à votre corps, euh, pour que la prochaine fois où vous avez bah, une situation où vous avez repéré qu'elle vous faisait manger de manière euh, assez récurrente, eh bien, en ayant appris en avance ces nouvelles options, qui pourraient aussi vous faire du bien, au même titre que la nourriture, et eh bien petit à petit, c'est de vous entraîner à choisir cette nouvelle option. Donc pour ça, il faut être en conscience, bien sûr. Mais choisir cette nouvelle option, alors évidemment, il faut que ce soit une option qui soit euh, simple à mettre en place sur le moment, sinon elle aura du mal à, à, à rivaliser avec la nourriture, mais quelque chose qui vous fasse du bien aussi sur le moment. Donc c'est vraiment à vous de choisir, de décider cette nouvelle option, puisqu'il faut qu'elle vous fasse du bien pour montrer aussi à votre cerveau qu'il y a d'autres façons de réagir dans telle et telle situation que vous aurez identifié en amont. Et donc petit à petit, lui montrer que celle-ci, elle fonctionne, et elle fonctionne peut-être même parfois mieux que la nourriture. Et donc petit à petit, il aura aussi tendance à choisir ses nouvelles options. Donc ça, c'est aussi un travail, hein, choisir les autres options qu'on fait lors des accompagnements. Hein. Vous avez besoin d'être guidé en général pour ça. Mais en tout cas, c'est les étapes qui sont nécessaires pour vous aider à euh, bien vous sortir des compulsions alimentaires, en tout cas à, à les remettre à une juste place, que ce soit plus juste une source de mal-être supplémentaire, finalement, parce que ça devient très souvent cela. Voilà. Dans tous les cas, il n'y a que vous, qui pouvait réaliser cela, il n'y a que vous qui pouvez vous donner l'autorisation de réaliser ce travail. Euh, moi, dans tous les cas, je ne suis là qu'en tant que guide, qu'accompagnatrice, vous aider, vous donner les clés, vous aider à regarder là où vous avez peut-être du mal à regarder, mais dans tous les cas, c'est à vous de trouver la solution parce qu'elle se trouve en vous et elle doit être adaptée à qui vous êtes. Donc c'est important que ce travail, vous le fassiez aussi en conscience. C'est du 50-50 dans les accompagnements, 50% moi, 50% vous. Voilà, c'est vraiment important que je puisse vous le dire et je le répète très souvent, mais ce travail, c'est aussi le vôtre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi réagir à la vidéo euh, dans l'espace commentaire en dessous. Euh, et puis, euh, si vous la likez et vous la partagez, eh bien, ça aidera la vidéo à être plus visible sur euh, YouTube et donc à me faire connaître, à faire connaître mon travail auprès de femmes qui ne me connaissent pas encore et qui auraient besoin de mes conseils, qui auraient besoin de mon aide. Donc, merci d'avance pour cela et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut